Bonjour André Bonjour lutin Bonjour les amis Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Je ne sais pas, mais j'ai vu quelque chose par ici Ah oui Oh Une baleine Mais non C'est un mouton Il a des poils Bah, c'est de la laine, donc c'est une baleine Non, c'est un mouton quand même Ah d'accord Comment s'appelle-t-il Je vais lui demander. Ah oui Nuage. Il s'appelle Nuage. Ah oui, comme son pelage. Bonjour Nuage, veux-tu venir t'asseoir avec moi Ben oui Oui, alors voici la place des invités. Et moi je me mets à côté. Es-tu bien assis Nuage Ben oui hum. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophonie bulle. Oui. La cacophonie bulle, c'est parti en musique. Oui. Voilà, mes frères Tiens, André. Merci. Tiens, nuage. Mmh. Allez. Et si on buvait mmh. Hum, mmh, ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui. Hé, hey, petit nuage, que veux-tu pour le goûter Un loup Ben oui, il veut manger un loup pour le goûter. Hum, mmh, alors on va te faire un goûter en forme de loup. Et pour le faire, on va prendre. une crêpe. Mmh. Et aussi une banane. Oui, et un petit pot de chocolat. Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti pour un goûter en forme de loup. Je prends une crêpe. Je la plie en deux. Encore en deux. Et encore en deux. Puis, je prends une banane et je l'épluche. Je coupe d'abord deux rondelles. Ce sont mes yeux. Ensuite, je coupe une des extrémités de la banane. Je la coupe en deux et je place chaque morceau au-dessus de la crêpe. Bonjour les oreilles Maintenant, je prends un pot de chocolat et j'en mets une cuillère sur la pointe de la crêpe. Voici le museau. Petit plus. Vous pouvez recouvrir le contour des oreilles de chocolade et aussi le contour des yeux. Enfin, avec deux pépites de chocolat, on fait les pupilles. Et petit bonus, on ajoute une langue bonbon. Le goûter loup est prêt Il te plaît nuage Oh, mais où vas-tu je crois que Nuage joue à saute-mouton. Bon appétit, Nuage Waouh Nuage, tu as tout mangé Tu avais vraiment une faim de loup Ben oui Et si pour digérer, on chantait une comptine sur un mouton Oh Oui Toi tu chantes et moi je bouge les mains Ok, alors je prends mon mini piano et c'est parti Un mouton d'or Parmi les boutons d'or Les yeux Oui, super, plus vite. Un mouton d'or, parmi les boutons d'or, les yeux fermés, comme le vieux fermier. C'est le repos, pour lui et son troupeau. Dormez bien sous votre laine, dormez bien tous dans la plaine. À chanter, ça fait du bien oui. Et aussi, bouger les mains. Oui. Est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux, petit nuage Ben oui. <rire> et toi, Audrey, je crois que tu as retrouvé le sourire. Oui. La vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Donc, tu reviendras au goûter des animaux Oui. Alors, rendez-vous au prochain goûter. Au revoir, les amis.